Okay, euh, non, je voyais les valises parce que tu vois, le cuir là, c'est du cuir euh, de bonne qualité, bonne facture. Okay. Bon bref, euh, salut à tous, les Tsukwesi et les WandaForis Manguru. Alors aujourd'hui partie numéro 2, c'est quoi C'est si les gens me font rire avec une blague ou une histoire ou un dossier, je donne en gros 20 euros en liquide. Je suis généreux. Alors c'est parti mon gars, dis-moi une blague ou un truc marrant et on verra si je rigole. C'était mon prof de vidéo qui me l'avait faite. Prof de vidéo Ouais, je suis au cinéma. A... Ah d'accord, okay, ok, cinéma, ok. Euh, du coup c'est une lunette, c'est une devinette. Ouais ok. Ok, okay. C'est quoi une pute qui rentre pas dans son pantalon bon, Je sais pas. Une grosse pute. Bon, c'est une blague simple. Hein. Simple. Simple en ouais. Alors c'est un X ouais, au carré qui court dans la forêt. En sortant elle est devenue un X. Ouais. Pourquoi euh, Je sais pas. Parce qu'il s'est pris une racine. Pas mal du tout. Hein. J'ai pas rigolé mais elle est lourde celle-là. Elle est lourde. Mm -hmm. Elle est bien. Elle ouais. est ou pas C'est parti. Bah c'est pas une blague en fait c'est un truc réellement passé. Ouais à toi Ouais okay, à okay. nous tous en fait. Ah nous tous Ah ouais c'est chaud, ouais. ok. Alors bah en fait on était euh, On avait fini les, les cours euh, dans notre lycée. Ouais ouais, calme. Okay. Du coup bah on s'ennuyait, du coup on, on s'est dit bah pourquoi pas s'accrocher derrière les bus. S'accrocher derrière ouais, les bus. Comme okay. ça en fait, on s'accroche. Ouais. Voilà. Bien, <rire> comme au bled, comme au bled. Voilà bah comme au bled. Ouais. Après bah on s'accroche tous les quatre derrière ouais. un bus comme ça. Ouais normal. Le bus commence à prendre de la vitesse mais à fond. Ouais. Après bah, on demande, merci on, a, sons, on toque sur et le... le... Ça, ouais. ça arrête pas, vraiment, ça pas. Oui. Il, Il... Il C'est quoi la différence entre un juif et une pizza Celle-là, on l'a déjà faite dans une vidéo d'avant. Donc celle-là, on va la, la bannir. Mais oh. une autre, vas-y une autre. Sur les juifs, attends, j'en ai une. C'est pourquoi oui. euh, les juifs, ils, ils ont un long nez euh, Je sais pas, pourquoi L'air est gratuit. Oh là là là là. D'accord, ok. Non, c'est pas rigolé, mais bon... On les trucs de juifs, bon... Les trucs de juifs, euh, bon... Non, <rire> trucs de juifs là, non, bon... Dis-nous bon. Niyama <rire> N'y a ma blague, ma, ma, ma blague, blague. <rire> euh, Je réfléchis, je réfléchis Vas-y vas-y Ah euh... oh, j'ai rien là comme ça Grosse, non... euh, Hier soir Hier euh... soir, vas bah, y tombe bien En soirée alors Donc, tu Je suis sorti en boîte avec... Euh... Avec des amis et ouais, il y a bois, un, un de mes amis qui a peut-être un petit peu bu euh, ouais. un petit peu trop et donc j'ai essayé de, de, de le rentrer chez lui pour lui appeler un taxi okay. mais aucun taxi voulait le, voulait ah, le parce prendre est trop bourré Parce qu'il arrêtait pas de vomir sur la rue oh j'appelais les taxis Les taxis ils le voyaient ils disaient non non non je le prends pas Ah merde du coup euh, Comment il est rentré du coup chez lui euh, j'ai dû euh, j'ai dû réveiller mes parents pour qu'ils viennent le conduire Sérieusement Putain dure histoire hein. <rire> En tout cas, t'es un très bon pote, ça veut dire. Moi, tu prends soin de ton pote, moi c'est bien ça. Putain, chaud. On, ouais. On toque des... sur les vides pour dire aux autres arrêtez le bus. Ouais, normal, ouais. Voilà, bah, il s'arrête pas, personne réagit. Le premier Dodan. Ouais. Pff, mais demain, il lâche comme ça, je tombe par terre comme ça. Ouais, au sale, vraiment, ouais. il crape contre le sale. Hein. Trois... Troisième Dodan, lui. Ses pieds, font ça, par terre. Putain, chaud. Il, reste... il, reste... il reste les trois. Deuxième Dodan, il tombe, il se raconte contre le sale, il fait une roulade, il se relève. Putain, what ouais, Il recourt, il se raccroche derrière le bus, Putain, il se raccroche. Le bus il continue, il continue. Genre un truc marrant, ouais. genre euh, un dossier d'un pote ou compagnie. Bah, il est à la chicha. Ouais. Et il lui a rasé ses sourcils. Quoi Il rasait ses sourcils Ouais. chicha Ouais, il, ouais. il a rasé, il est enlevé. Moi, je l'ai abusé. Ah non, mais ça c'est abusé ça. Mais du coup, il s'est réveillé, il était vénère alors. Bah, ouais. Bah, les gars, vous l'avez. C'est toi qui a, qu a rasé ou Non, non, ah, okay. c'est un pote, c'est un pote. Ok, okay. c'est pas un pote. C'est pas un deuxième dossier. Euh... Ah, il y a quelques semaines, ah, voilà. j'ai euh, mon pote qui était euh, à la gare de ouais et Il était énervé, il a fait des pompes Parce qu'en soirée, il y a quelqu'un qui a vomi sur son manteau en fait Sérieux Voilà, il a juste fait des pompes, une série de pompes comme ça et tout pour, euh, pour décompresser Mais du coup, est-ce que le mec après, il l'a retrouvé pour dire euh... un truc Non, non, non, non, non, il, ouais, il... il est... quand même, euh, vomi sur le manteau, quoi, chaud, hein. <rire> Moi, j'aurais pris mal, hein, Et hein. ah, ouais. là, on croise quoi dans l'autre sens La gendarmerie Ah ouais, chaud, merde ah ouais. Les gyrophares ah ouais. ils tournent ouais. On descend, on court lui, il ouais. tombe, il tombe aussi. Il se relève, on court dans un champ. Ouais, on est d'accord, on court dans un champ. Après, j'ai l'agent qui fait ça. On ressort, on part devant le lycée. Ouais, on, re, on se repose devant le lycée, on attend 17h pour rentrer chez nous. C'est oui, normal. La gendarmerie, elle passe deux fois. Ils s'arrêtent, ils descendent. Bah, un jour j'étais en vélo, j'avais ouais. une pote derrière moi. Et puis, euh, à un moment, je sais plus, il y avait trop de voitures, donc je me décale sur le côté. Normal, normal. Et du coup, je pose mon pied. Et en fait, j'ai posé mon pied sur une grosse merde. Genre, ah merde, de cheval une, une merde, non, de chien. Mais elle ah, était chien, vraiment énorme, genre. Ouais. Et du coup, elle a. Elle a sorti des deux côtés de mon pied. Ah et ma pote, elle s'est pissée dessus. Voilà. Non, mais non, pourquoi? Je... s'est pissée dessus, ta pote? <rire> elle a trop rigolé, elle s'est pissée dessus. Ah, elle a rigolé, c'est pour ça, d'accord, ouais, ok, ouais, ouais. ouais. ouais voilà. Bon, j'avoue que bon, c'était marrant sur le moment, mais. Ouais, mais que... du coup, ensuite, la raconte, c'est pas marrant, tu vois. J'avoue. En gros, euh, j'ai un pote qui revenait de soirée, il est rentré chez lui. Ouais. Il a vomi par la fenêtre. Hein de trois étages, et après, en gros, il est redescendu pour euh, sortir, sortir, sortir, je sais pas où, et il a glissé dans son vomi et il s'est pété. Euh. Ah, il voilà, est bête celui-là. Il a vomi, il a graissé son vomi. Et Il vient nous voir, on court, on rentre dans le lycée. Dans le lycée, tout le monde nous cherchait. Les... Tout le monde, les profs, tout Les surveillants ouais. à tous les <rire> étages. Les surveillants à show, tous les étages. Show. Du coup, on ressort, ça fait. On, on essaie de guetter devant le lycée s'il y a personne. Ouais. Et puis après, il ne s'est rien passé, on a pris le bus, on est rapide. J'ai couru quand chaud, même hein. avec une jambe comme ça. Putain, chaud l'histoire quand ouais. hein. même. J'ai pas rigolé mais c'est chaud quand même. Si t'as vu eu, eu un sourire. Euh, non t'as eu un, souris. un souris. Ah, ah bah tu rigoles. Non parce que souris <rire> parce que moi je suis, je suis un peu souriant. Moi, moi, la ça. Règle. Souris, quand tu rigoles. Quand tu souris tu ne rigoles pas. Voilà. Et j'étais en Grèce récemment avec, ouais. avec des amis. Ok. Et euh, et un de mes amis est, est puis il a jamais couché avec, avec une fille. Je d'accord ok. Et euh, et c'était sa première fois, donc on était, on était sortis et il y a une fille qui était assez intéressée avec lui, il est sorti, on l'a plus vu de la, de la soirée Plus vu, ouais, d'accord, ok et, euh, et le lendemain matin, je me réveille, je vais, de, je vais dehors ouais. et on l'a retrouvé sur le toit, il était endormi sur le toit Parce ah qu'apparemment, qu il, tellement, euh, tellement qu il, euh, oui. il était tellement bourré la soirée d'avant qu'il est arrivé chez la fille Il était tellement bourré qu'il s'est rendu compte qu'en fait, elle était trop moche Il est sorti de la maison et il s'est cassé What the fuck Wouah il avait tellement honte et il était tellement bruit qu'il s'est endormi sur le toit. Il a grimpé sur le toit oui, et on, on l'entendait, il sautait dans la piscine depuis le toit et il s'est endormi sur le toit. C'est un ouf, hein! Sacré ouf, histoire! Sacré. Si vous voulez plus d'histoires de, de, fun mais réelles, ouais. vidéo et tout, ajoutez l'arabe du 76100. Ok. okay. Ajoutez-moi juste simplement un rabat 223 sur Snap. Voilà. Ouais, même, ajouter des BZ666. Ah, des BZ. Euh, moi, des Power, 75 500, ça va, ça Ok, ça marche. Ok, merci les frères merci, merci les gars, okay, gars. abonnez-vous, En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo Bande de Diamant Si vous avez aimé, mettez un petit lien, un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo. Et bien sûr, mettez vos, vos blagues dans les commentaires. Et si je rite dans les commentaires, je vous passe 20 euros par PayPal. Ou Western Union. Voilà.